Complètement fou Là, euh, c'est complètement fou Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, on vous l'avez vu dans le titre, hein, on va parler d'écouteurs, en tout cas je vais vous faire découvrir des écouteurs True Wireless mais qui ne coûtent pas un bras et qui sont très très performants, alors je, je sais, je, je spoil totalement la vidéo, mais euh, ces écouteurs sont tout bonnement complètement dingues et ils coûtent moins de 100 euros précisément 99 euros. Je parle bien évidemment des écouteurs True Wireless Cambridge Melomania 1. On commence tout d'abord avec les caractéristiques techniques de ce produit. Alors à titre de comparaison, on pourrait dire que ces écouteurs True Wireless sont assez proches de ce que fait Apple avec ses Airpods Pro même avec ses Airpods, tout simplement parce que voilà, pas de fil, vous avez deux écouteurs que vous venez insérer dans vos oreilles et vous écoutez de la musique. Bon par contre la comparaison s'arrête là, ici on est sur des écouteurs intra-auriculaires donc c'est à dire que il va un petit peu rentrer dans votre conduit auditif et en fait la membrane euh, qui va rentrer dans votre oreille va faire que le son, ou en tout cas les sons extérieurs vont être grandement atténuées c'est un peu comme une réduction de bruit mais à l'inverse d'être active comme ça peut être le cas sur les airpods pro la réduction de bruit elle va être passive parce qu'elle va se faire de manière totalement mécanique c'est juste que votre conduit auditif eh ben, il va être bouché et donc du coup vous allez beaucoup moins entendre les bruits extérieurs alors vous allez voir hein, dans cette vidéo je vais beaucoup faire référence aux AirPods Pro, même s'ils si ne sont pas totalement concurrents. Les AirPods Pro, ils ont une réduction de bruit active, donc il y a des micros qui captent les bruits environnants pour essayer de les réduire. Ici, rien du tout, hein, comme je l'ai dit, réduction de bruit passive, pas d'électronique à ce niveau là. Bon, je vous passe le discours marketing hein, qui parle des drivers euh, dans les écouteurs, c'est à dire finalement les haut-parleurs présents dans ces écouteurs qui sont en graphène, ce qui est censé être euh, léger, flexible et renforcé. Bon, c'est bien. Là encore une fois, marketingment parlant, je suis pas sûr que ça se dise mais bon les écouteurs de ces Cambridge Melomania sont censés être très dynamiques et d'une belle réactivité. Ces écouteurs ils ont une autonomie propre de 9 heures et vous pouvez recharger les écouteurs dans une petite boîte prévue à cet effet qui permet d'avoir une autonomie de 36 heures. Bon, Autant dire que là il y a vraiment de quoi faire, si vous partez en voyage là vous tomberez sûrement pas à sec ou alors c'est que vous le recherchez. quoi. Cette petite boîte d'ailleurs qui permet de recharger les écouteurs euh, faut utiliser un câble micro USB pas du c c'est dommage, c'est un peu vieillot. La partie un peu plus intéressante des écouteurs, c'est tout simplement le fait que ça utilise le Bluetooth 5.0 avec différents codecs Bluetooth, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez qu'il existe beaucoup de codecs et que la qualité varie en fonction de celui-ci. Du coup, pour ces écouteurs, on retrouve le classique, le codec SBC, bon qui n'est pas à privilégier, c'est sûr, si on veut avoir un, un petit cran en plus en termes de qualité. On retrouve également le codec AAC, propre au produit Apple, qui est, lui, déjà un petit peu mieux en qualité audio. Mais également, on retrouve l'APTX de Qualcomm. Hein. Pas d'APTX HD, pas de LDAC, mais de l'APTX. Bon, ça reste quand même pas mal, même si sur le papier, on aurait pu avoir des codecs un peu plus sympas. Bon, ces écouteurs c'est assez bizarre. Pour les appairer, on en appaire un, puis on appaire l'autre, et ensuite tous les deux ensemble, ils se reconnaissent et ils se connectent entre eux. Un peu curieux, mais bon, ça fonctionne bien. Sur ces écouteurs, finalement, vous retrouvez également des micros, hein, si vous voulez utiliser des écouteurs comme kit main libre. Ils sont également résistants aux éclaboussures d'eau, grâce à la norme IPX5. Donc là, vous pouvez facilement aller faire du sport avec. Et puis bah, c'est à peu près tout, hein. euh, après vous retrouvez bien sûr sur chacun des écouteurs un petit bouton hein, qui vous permet d'avoir euh, plus ou moins de son, de mettre en pause, de passer à la musique suivante, repasser à la musique précédente et de lancer également les assistants vocaux. Il est lancé compatible avec Siri et avec le Google Assistant. Donc c'est bien, c'est dans l'air du temps. Bon et puis petit détail intéressant, petit accessoire euh, sympa. Cambridge propose une petite coque de protection en silicone Bon, qui coûte pas très cher, qui coûte à peine 10 euros. Bon, elle est pas dingue, mais euh, ça suffira pour protéger la boîte des écouteurs et donc finalement les écouteurs. Bon, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des caractéristiques techniques de ce produit, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et je vais directement vous faire part des points positifs selon moi. Bon, alors il faut remettre les choses dans leur contexte. Cambridge, c'est une marque très connue dans le domaine de l'audio. C'est une marque britannique. Et eux, ils font tout un tas de produits liés à la IFI, Ils font des chaînes ils font des amplis pour chaînes Enfin, Ils font vraiment tout un tas de trucs, ils sont vraiment très spécialisés. Et c'est la première fois euh, qu'ils font des écouteurs, euh, et en plus de ça, des écouteurs true wireless. Vraiment dans l'air du temps, c'est bien, ils prennent des risques. Et ils apportent finalement un peu tout leur savoir-faire. Donc du coup, je vais très clairement vous dire que ce qui m'a bluffé sur ces écouteurs, c'est la qualité audio. Waouh, waouh, waouh, wow, quelle claque j'avais comme référence en termes de qualité audio hein, pour des écouteurs euh, True Wireless, les AirPods Pro, qui selon moi étaient vraiment très polyvalents, très équilibrés. Mais ici, on a cette polyvalence, mais en plus de ça, on a tout, finalement, toute cette polyvalence, un cran, voire deux, au-dessus. Je vous jure, c'est complètement dingue. J'ai l'habitude, moi, d'écouter de la musique, hein, vraiment sur un baladeur audiophile, avec du coup des bons fichiers et un bon casque. Donc, finalement, mon oreille est un petit peu habituée à ce type de rendu sonore qui est vraiment, euh, normalement, assez abouti et très qualitatif. Et là, j'ai très clairement été bluffé par ces écouteurs True Wireless de chez Cambridge. Et dire que tout ça, c'est lié au Bluetooth. Enfin, c'est complètement dingue d'avoir cette qualité-là en Bluetooth. Tout est très profond, il y a une vraie dynamique. C'est vraiment saisissant de réalisme et de présence. On a une vraie profondeur, que ce soit au niveau des basses, au niveau des voix, et même de la scène sonore. Vous allez voir, euh, vous allez redécouvrir certains morceaux avec euh, des effets qui tourbillonnent un petit peu autour de vos oreilles. C'est complètement dingue. On sait que techniquement, c'est pas facile hein, de faire des écouteurs True wireless et d'avoir une vraie qualité audio. Là, c'est le cas, c'est vraiment ouf. J'ai jamais entendu ça sur des écouteurs True Wireless, c'est euh, saisissant. Alors bien sûr, hein, il faut l'alimenter avec des bons fichiers. Hein. Essayez toujours de mettre des bons fichiers euh, quand vous écoutez de la musique, que ce soit sur des services de streaming ou si vous avez votre propre musique. Bah, voilà, Essayez d'avoir des bons fichiers dans un bon format avec une belle qualité. Allez pas me choper des trucs sur YouTube euh, dont on ne sait pas d'où ça provient. Et finalement, on peut pas euh, savoir si on écoute de la vraie bonne qualité ou pas. Mais là, waouh, très très sincèrement, vraiment bluffé. Une vraie belle précision, une dynamique incroyable. On se demande même si à un moment, on est vraiment en train d'écouter euh, euh, des écouteurs true wireless. Donc voilà, si le point que vous voulez, le point le plus important, c'est la qualité audio. Waouh, vous allez être complètement bluffé par ces écouteurs. Moyennant, bien sûr, hein, de choper le bon embout. Alors, attention, ils fournissent trois embouts. c'est pas pour rien. Essayez-les et voyez en fonction de votre morphologie, finalement, lequel correspond le mieux et vous donne le meilleur rendu audio. Autre point positif, le prix. C'est là aussi complètement fou, 99 euros. On est en dessous des 100 euros, c'est complètement fou. C'est fou, c'est fou d'avoir une telle qualité à un prix aussi bas pour des écouteurs en plus true wireless. C'est une sacrée performance, le rapport qualité prix il est explosé. Rendez-vous compte, hein, les AirPods Pro, même si eux ils intègrent une réduction de bruit active, ils coûtent 279 euros prix catalogue. Là on est à 99 euros et on a tout le savoir-faire de Cambridge qui, euh, voilà, a une expérience de dingue dans le domaine du rendu audio. Là, encore une fois, c'est un excellent point. Et là, il n'y a plus d'excuses. Hein. Euh, je ne veux pas vous voir avec des écouteurs tout pourris. Là, 99 euros, c'est cadeau, c'est donné. Bon, alors, autre point positif, un peu plus classique. Les écouteurs sont très bien finis. Hein. On sent qu'il y a de la robustesse. On sent qu'ils ne vont pas nous claquer entre les doigts et que à la moindre chute, bah, voilà bah ça va survivre. Et il reste quand même assez léger, hein. c'est vrai que quand on le met dans la boîte, on n'a pas l'impression d'avoir un poids en plus, que ce soit en dehors ou dans la boîte, les écouteurs sont très légers. Et enfin, en point positif, en dernier point positif, j'ai noté l'autonomie. Hein. C'est vrai que ça on a rarement vu ça. Les AirPods c'est à peu près, peu importe le modèle, c'est à peu près 24 heures d'autonomie, 24-25 heures. Là on est à 36 heures. Donc encore une fois, ça repousse les limites de l'autonomie pour notre plus grand plaisir. Cette fois-ci, on va parler maintenant des points neutres. Alors, quand je parle de points neutres, c'est surtout le confort, hein, parce que ça, dé ça dépend hein, de la morphologie de chacun. Là-dessus, j'ai absolument rien à signaler. Ils sont assez confortables. Alors, sans être non plus au summum du confortable, on n'oublie pas hein, qu'on les a dans les oreilles. C'est clair. Mais bon, ça, c'est lié aussi au fait que ce soit des écouteurs intra-auriculaires. Hein, forcément, quand le conduit auditif il est bouché, il y a quelque chose dedans. Voilà, On l'oublie rarement. Et encore une fois, hein, pour ce qui est du confort, n'hésitez pas à choisir le bon embout. Hein, ils en fournissent 3, donc euh, voilà, il faut vraiment prendre le temps au début d'essayer les trois types d'embouts pour voir lequel est le plus confortable et lequel offre le plus d'isolation parce que le but du du coup hein, c'est de s'isoler du bruit extérieur pour profiter au maximum de sa musique donc niveau confort c'est très bien également et maintenant on va parler des points négatifs, alors vous allez vous dire il a tellement jeté de fleurs à ses écouteurs que euh, bah en point négatif, il bah, va pas y avoir grand chose bon selon moi il y en a quand même quelques-uns ah oui, on peut pas tout avoir, 99 euros quand même, je le rappelle. Bon alors déjà, on commence par le style, bon, c'est quelque chose de tout à fait subjectif, mais euh, faut avouer que ça a pas une gueule incroyable, hein. quand vous mettez ça dans vos oreilles et qu'ensuite vous vous baladez dans la rue, vous ressemblez un peu à un ovni, c'est pas très beau, c'est pas très droit, ça sort un peu bizarrement de l'oreille c'est pas très élégant hein. surtout quand on voit que maintenant les écouteurs comme les airpods ou d'autres voilà il a une vraie signature normalement au niveau du design voilà faut que ça aide la gueule un petit peu parce que même si c'est discret on a envie que ce soit presque un accessoire de mode et donc que ce soit pas euh, dégueu Bon là, c'est pas très beau en tout cas c'est mon avis ensuite l'ergonomie des écouteurs alors c'est très vieillot c'est à dire que vous appuyez euh, au bout finalement de l'écouteur bah, pour les allumer pour changer euh, de musique pour monter baisser le volume pour euh, lancer euh, votre assistant vocal, voilà, donc c'est pas évident souvent, quand même quand on met l'écouteur dans l'oreille on appuie malencontreusement sur le bouton, alors euh, bon, même si au un moment, si on met l'écouteur euh, dans ses oreilles, il faut bien appuyer pour que ça s'allume, euh, on le fait malencontreusement c'est pas, euh, voilà, il faut un petit peu prendre le coup de main pour pas tout de suite appuyer sur le bouton en mettant le, la, les écouteurs dans son oreille, donc voilà, niveau ergonomie c'est pas dingue euh, on est loin de ce qui se fait en termes de capteurs euh, sur les Airpods Pro, là où il y a un petit retour haptique, une petite vibration, ça fait toujours son petit effet. Et là, pour le coup, sur ces écouteurs Cambridge, ça fait un peu vieillot. En parlant de côté un petit peu vieillot, bah ces écouteurs, euh, quand vous les avez, euh, donc vous les appairez à votre smartphone, mais euh, c'est tout ce que vous allez faire finalement sur votre smartphone parce qu'il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas d'application euh, inclus avec ces écouteurs que vous allez pouvoir télécharger à gauche, à droite hein, sur les différents stores non il n'y a pas d'application donc pour les mettre à jour je sais pas trop comment ça va se passer si on veut un petit peu modifier le mappage des touches pour avoir euh, d'autres fonctionnalités si on appuie de telle manière sur les écouteurs du coup c'est pas possible d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'ils fournissent une petite carte on a l'impression que c'est une carte de visite et sur cette carte euh, bah voilà on a toute la liste des commandes et on les oublie hein. on sait plus comment on fait quoi sur les écouteurs donc là encore une fois ergonomie c'est pas top régler un égaliseur de manière générale là encore une fois c'est pas possible donc voilà ça c'est quand même pas dingue et ça aurait mérité d'être euh, de la partie surtout que la concurrence bah finalement elle le fait et c'est toujours un peu plus confortable un peu plus pratique et là ça manque selon moi toujours point négatif encore en hein, chatouille un petit peu les écouteurs bah c'est vrai que le boîtier de recharge est sympa mais il faut le recharger en filaire en micro usb pas en usb c et il n'y a pas de recharge sans fil c'est un peu dommage bon après ils sont pas chers, certes, ils auraient pu mettre un petit peu d'USB-C quand même, parce que le micro USB, ça fait veillot, et puis de se louper à chaque fois qu'on veut brancher, de se louper de sens, euh, c'est un peu chiant quoi. Et enfin, dernier point négatif, là encore une fois, on vient un petit peu taquiner les écouteurs, c'est vraiment euh, pour aller un peu plus loin. Certes, il n'y a pas de réduction de bruit active. C'est absolument pas ce que je demande. Mais vu qu'ils isolent énormément en termes d'isolation passive, ça aurait pu être sympa de mettre un petit système un peu transparent, comme sur les AirPods Pro. Je J'arrête pas d'en parler, mais oui, c'était jusqu'à maintenant, c'était ma référence. Ils auraient pu mettre un petit système transparent, parce qu'avec la réduction passive, on n'entend vraiment pas ce qui se passe à l'extérieur. Et dès que quelqu'un nous parle, hop, on est obligé de retirer un écouteur. Alors on appuie sur le bouton, on le retire parce qu'on vient le choper, ah, on appuie sur le bouton, pas ergonomique. Et puis euh, on parle, ouais, ok, d'accord, tac, on le remet, on appuie sur le bouton. Enfin, C'est euh, pas terrible. Un petit mode transparent, hop, d'une simple pression avec l'inversion finalement euh, euh, du micro qui permet voilà d'entendre un petit peu euh, l'extérieur, ça aurait pu être sympa pour pouvoir converser avec les gens qui nous interpellent à gauche à droite sans avoir à retirer les écouteurs. Et là franchement, je hein, c'est vraiment dans une logique d'amélioration. Hein. Pour les Cambridge Melomania 2 peut-être Peut-être. Voilà donc, du coup, on va conclure sur ces écouteurs Cambridge Melomania 1. Vous l'aurez compris, si vous cherchez la qualité audio à un prix défiant toute concurrence, c'est très clairement les écouteurs qu'il vous faut. Hein. Comme j'ai dit, avec toute l'expertise de Cambridge, la qualité est vraiment au rendez-vous et le prix est euh, limite indécent. Et c'est limite une blague. Moi, au début, j'ai pas cru hein, que ces écouteurs étaient à 99 euros. J'ai dit, ils ont peut-être oublié un 1 devant. 199 pour moi, c'est oui, ça aurait pas été un scandale, mais voilà. 99 euros pour une telle qualité, allez-y. Si vous êtes par contre peut-être un peu attentif à tout ce qui est objet connecté vraiment connectivité avec le smartphone, ce genre de choses, c'est peut-être pas les écouteurs qu'il vous faut. Ils sont un petit peu vieilloux de ce côté-là. Ils misent vraiment tout sur la qualité audio, pas assez à mon goût sur la connectivité avec le smartphone, avec une application, avec les assistants vocaux un peu plus facile à utiliser, plus ergonomique. Voilà, c'est là où ça pêche un peu. À vous de voir là ce que vous cherchez finalement. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le produit, à me les poser directement en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me retrouver pourquoi pas sur les réseaux sociaux Instagram. D'ailleurs au passage, euh, un petit peu chaque soir, bon peut-être pas tous les soirs non plus, mais je fais la plupart du temps des lives sur Twitch. Hein, sur du gaming, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas, je vais mettre le lien de ma chaîne Twitch en description. Et d'ici là on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Allez, ciao